Non, mais ça fait trois mois que j'ai pas tourné d'émission, je sais pas si je suis encore capable de le faire. Puis vous pouvez pas me filer au moins une chaise Wesh on se retrouve aujourd'hui pour une 17ème bibliothèque et comme vous pouvez le constater euh, c'est une nouvelle formule. Et cette formule elle est placée sous le signe du dynamisme, infini hein. euh, la chaise, la table posée comme ça, comme un connard, nanana. maintenant je suis debout, je suis dynamique, je bouge. On a essayé de vous proposer quelque chose d'un petit peu plus dynamique encore une fois, donc non seulement au niveau de la présentation, mais aussi au niveau du montage, et on espère que ça vous plaira pour cette nouvelle formule placée sous le signe du du du du. Euh, dynamisme. Bravo Bravo. On va parler d'un monsieur qui est du coup dynamique à travers ses jeux puisqu'il fait des jeux d'action dynamiques et il est très dynamique sur les réseaux sociaux et ce monsieur c'est Hideki Kamiya. Hideki Kamiya est né le 19 décembre 1970 à Matsumoto, ville de la préfecture de Nagano, connue pour son château. Si certaines personnes évoquées jusqu'à maintenant dans la bibliothèque sont tombées un peu par hasard dans le jeu vidéo, c'est pas le cas du petit Hideki qui a toujours été passionné par les consoles de jeux. Ses parents, malheureusement, étaient pas très chauds pour qu'il en ait une à la maison, du coup, il allait squatter chez son voisin, légèrement plus vieux et qui possédait la fameuse cassette Vision, machine sortie en 1981 et très populaire au Japon. Malheureusement, ce fameux voisin, c'était un gros psychopathe, hein. il a passé son temps à tabasser Hideki pour un oui ou pour un non en échange de sa console, et le truc c'est que qui bah, est... lui était tellement déter, hein, il voulait tellement jouer à la console comme il pouvait pas le faire chez lui, bah, qu'il revenait incessamment hein, quitte à se prendre des beignes. Au collège, Kamiya va se mettre en tête d'acheter une Famicom avec l'argent qu'il a obtenu des fêtes de fin d'année. Le truc, c'est que la console connaît un succès complètement dingue au Japon et les distributeurs sont face à une rupture nationale. A Matsumoto, néanmoins, il y a un grand magasin qui avait lancé une opération. Il leur restait 10 consoles. Les 10 premiers clients à être présents le jour de l'ouverture d'une nouvelle an, bah, pourraient repartir avec une famille comme. Ce matin-là, Hideki s'est levé à 4h du mat pour avoir sa console, mais arrivé sur place, manque de bol, les 10 personnes étaient déjà là. Désespéré par ce qui venait de se passer, euh, il va quand même utiliser une partie de son argent pour s'acheter Nuts and Milk, un jeu d'Hudson où tu une petite boule qui doit sauver sa go en récoltant euh, des fruits sur son passage. Comme un petit galérien, il va passer des jours à lire le manuel en rêvant de ses futures parties. Je compatis Hideki, j'ai aussi vécu ça quand mes parents me punissaient et me privaient de console. C'est en lisant une interview qui réunissait Shigeru Miyo. Et Masano Buendo, donc le créateur de Xevious, qui va prendre conscience que des gens sont derrière la conception des jeux qu'il aime tant et ça a été un gros déclic pour lui. Au lycée, il va faire l'acquisition du fameux PC 8801 de NEC dans le but d'apprendre la programmation. Il va passer finalement l'intégralité de son temps à jouer avec. Il est obsédé par le jeu vidéo Camilla, hein, c'est viscéral chez lui, au point qu'il va d'ailleurs rencontrer quelques soucis au niveau scolaire. En plus de beaucoup jouer chez lui, il squattait aussi la salle d'arcade du coin pour y dépenser tout son argent de poche. Quand il était assez, il rentrait à la maison et retournait à la baraque pour tenter de trouver une pièce oubliée dans un tiroir ou ailleurs. Parmi ses coups de coeur de l'époque, Kamiya, cite Arkanoid, Fantasy Zone, Space Arrière ou encore Gradius, quasiment que des shoot et up donc. En 1994, alors que Kamiya a fini ses études, il va se mettre à postuler chez différents grands éditeurs pour réaliser son rêve de travailler dans l'industrie. Il va alors faire parvenir des ébauches de projets un petit peu partout et il va obtenir une réponse positive de Capcom et de Nemco. Selon lui, sa candidature, elle est sortie du lot parce qu'au lieu de faire un document de game design en mode texte un petit peu chiant, il a tout réalisé à partir de dessins. Et il s'avère qu'il s'est pas trompé, on va revenir dessus un petit peu plus tard. C'est toujours super amusant de se rendre compte à quel point à une époque, c'était beaucoup plus facile de rentrer chez de grands éditeurs. Je pense qu'aujourd'hui, si tu fais un truc à peu près similaire, ça se passe pas pareil. Allez, fini la glande, je reprends ma vie en main. Aujourd'hui marque le premier jour du reste de ma vie. Il va donc choisir de partir travailler chez Capcom et il sera directement placé sous les ordres du fameux Shinji Mikami. Alors la relation entre les deux hommes, elle est assez singulière. Hein. C'est celle d'un mentor et de son protégé. Et Kamiya en a souvent chié face à la personnalité bien trempée de son supérieur, mais il lui porte un respect et un amour euh, au-dessus de tout. Si vous voulez en savoir plus sur ce cher Shinji Mikami, je ne peux que vous conseiller d'aller mater la bibliothèque qui lui était dédiée. Alors que Kamiya n'était pas arrivé depuis très longtemps chez Capcom, Mikami l'a pris à part et lui a dit euh, « Toi, euh, Hideki Kamiya, tu es l'étalon noir des nouvelles recrues. Soit tu vas te planter ta race, soit tu vas faire de très grandes choses de ta carrière et bah mine de rien il s'est pas trompé. Camilla il se définit lui-même comme quelqu'un de complaisant et de peu persévérant, et au final il va apprendre l'exigence et la rigueur en travaillant avec Mikami, parce que lui c'est juste un psychopathe. Le premier projet sur lequel Camilla va bosser chez Capcom, bah c'est Resident Evil, le monument de la carrière de son supérieur. C'était un projet de grande envergure pour Capcom, et du coup justement il recherchait des gens qui étaient capables de transmettre très facilement leurs idées, avec des dessins par exemple, et c'est pour ça que la candidature de Camilla elle avait été retenue, elle avait fait son petit effet chez les RH. Bon je vais consulter les différents projets qu'on a reçus par courrier. On va commencer par celui-ci. Mais c'est exceptionnel Megazuru, Une merguez robot qui tient un katana Mais bien sûr Clifford Clifford Appelez-moi le petit Ken, là. Je crois qu'on tient le réalisateur de notre prochain AAA. L'expérience va être extrêmement formatrice pour lui, hein. forcément, comme c'est son premier projet. Il va passer beaucoup de temps à observer la façon dont bosse euh, Mikami. Pour sa part, il n'a aucune connaissance technique, hein, donc il remplit au mieux sa mission de game designer débutant. Et il a aussi travaillé avec quelques autres membres sur la gestion des caméras du jeu. Après le succès de Resident Evil, il y a un deuxième épisode qui va être mis sur les rails et Mikami va prendre une décision très surprenante puisqu'il va choisir de nommer Hideki Kamiya à la réalisation alors même que le mec n'a que un seul jeu sur son CV. Kamiya a alors 25 ans et il se retrouve à la tête du projet le plus ambitieux de Capcom, tous les regards vont être rivés sur lui et manque de bol, le développement va pas bien se passer du tout. En fait Kamiya c'est un mec de l'action, hein. l'horreur ça l'a jamais fait rêver, du coup il va faire prendre une direction à la série bah, qui est la sienne lui le réalisateur après tout, sauf que ça va pas du tout plaire à Mikami. Finalement le projet il va être remis totalement à zéro après un an et demi de travail par l'impulsion de Mikami mais aussi de Kamiya qui a été persuadé qu'il n'allait pas dans la bonne direction et cette chute de projet va devenir Resident Evil 1.5. Kamiya il va pas perdre sa place de réalisateur malgré le temps qu'il vient de faire perdre à Capcom. C'est entre autres grâce à Mikami qui a tenu à le garder et il le remercie encore aujourd'hui pour ça. Mais il va quand même être remplacé pour certaines tâches. Par exemple le scénario ça va plus être de son ressort mais de celui de Noboru Sugimura qui est scénariste de métier et qui va devenir un nouveau mentor d'ailleurs pour lui. À partir de là Kamiya qui était déjà bien stressé à la base il va complètement partir en sucette au point de contracter un ulcère et la seule solution selon lui pour réussir à passer outre ce stress ça va être de picoler. Il sera incapable de trouver le sommeil sans boire, il va enchaîner les gueules de bois de l'espace au taf et ce mélange de stress intense et d'alcool va le mener un beau soir à vomir du sang alors qu'il était dans un restaurant. <coughs> Peut-être me mettre en arrêt maladie, moi. Il ira faire un examen médical suite à cet incident, mais trop préoccupé par le taf, il ira même pas chercher les résultats. Oh et puis merde, hein. j'ai dû attraper froid, ça passera demain. Vous l'aurez compris, Resident Evil 2, ça a été une expérience extrêmement traumatisante pour Hideki Kamiya, mais toute cette souffrance, elle n'aura pas servi à rien, puisqu'au moment où je vous parle, Resident Evil 2, c'est toujours le troisième épisode le plus vendu de la série. Et cet énorme succès a permis bien entendu de propulser la carrière de Kamiya. Suite à cette folle aventure, il va pas être placé à la réalisation du troisième mais du quatrième épisode de Resident Evil. Enfin je dirais même du cinquième, puisque Resident Evil Code Veronica mérite largement d'avoir sa place dans la série principale. Après, moi je te dis ça, j'y ai pas joué, j'ai eu trop peur. Mikami est toujours producteur et pas rancunier pour un sou, il va dire à Kamiya, vas-y mon gars, ta carte Blanche, fais ce que bon te semble. Kamiya il va prendre l'ordre au pied de la lettre et il va faire un jeu d'action totalement décomplexé, au point que Mikami à un moment il va se dire bon ça sert à rien de continuer sur un Resident Evil, on va en faire une série à part et c'est comme ça qu'est né Devil May Cry. Let's rock, baby! Le jeu il a ceci d'extraordinaire qu'il a complètement ressuscité le beat'em up 3D et même si c'est un jeu qui est sorti uniquement sur console il a une grosse philosophie arcade. Les combos ils ont un système de notation qui va du rang D au rang S, S pour stylish et pour obtenir cette fameuse note il faut que tu fasses des combos aussi longs et diversifiés que possible. Ce concept Kamiya il le tient des salles d'arcade japonaises où certains très bons joueurs non contents d'éclater des jeux en un temps record ils faisaient aussi de très belles actions pour faire le show. Et il va conserver cette philosophie du cool dans Beautiful Joe qui est sorti en 2003. L'initiative de Beautiful Joe elle vient du fait que Mikami il voulait que Kamiya travaille dans une toute petite petite équipe, lui qui avait pas connu les époques 8 et 16 bits, Kamiya il va alors se retrouver à la tête d'une équipe de moins de 20 personnes et forcément son implication dans le développement elle va être accrue. Le jeu mélange plateforme et action et narre les aventures de Joe, un fan de film de super héros un peu kitsch dans un délire sentai. Il va profiter d'un rencard avec sa meuf Sylvia pour aller mater une projection en salle d'un de ses films préférés. Pendant la séance, cette dernière elle va se faire kidnapper par le grand méchant du film qui va pour l'occasion sortir de l'écran et l'embarquer de l'autre côté de la toile. Joe va aussi être emmené dans ce monde parallèle et il sera pour l'occasion gratifié de super pouvoirs à ce qui va faire de c'est lui le fameux Beautiful Joe. Ça, ça s'appelle exploser le quatrième mur avec panache. Keep you waiting, huh Suite au développement de Beautiful Joe, Shinji Mikami et des membres de son unité dont Hideki Kamiya vont être placés en semi-indépendance avec Clover Studio. Au sein de Clover Studio, il y a différentes suites à Beautiful Joe qui vont voir le jour. Ça va de la suite classique Beautiful Joe 2 en passant par l'épisode DS Double Trouble jusqu'à un jeu de combat qui s'appelait Red at Rumble. Mais Kamiya, il a réalisé aucun de ses projets. Hein. Au mieux, il était scénariste ou consultant. Et ce délire de suites non réalisées par Kamiya, c'est un truc qui vit pas forcément bien et qui est arrivé très souvent dans sa carrière. Les licences qu'il a créées, c'est un petit peu ses bébés et il a du mal à les voir et sans lui par la suite le meilleur exemple c'est celui de dmc2 où vraiment là il a pas kiffé du tout et c'est loin d'être le seul hein, d'ailleurs <rire> le seul et unique jeu que Kamiya va réaliser chez clover studio c'est okami sorti en 2006 alors okami il faut savoir que ça reprend en fait une idée que Kamiya avait transmis à capcom dans le courrier qu'il leur avait envoyé plus de dix ans auparavant et le concept de base bah, c'était celui d'un loup qui se baladait dans une forêt et qui se battait contre des animaux féroces tels que bah des ours ou euh, des sangliers par exemple et à ce concept aussi va se greffer le délire de ds Louvre avec amaterasu qui a le pouvoir de créer ou de détruire à coups de pinceau Et Ken, t'en mêles pas les pinceaux, hein Guillaume, occupe-toi de lui. Non mais les mecs, c'était pour rire, c'est bon, c'est une blague. Non mais attends, Guillaume, tu fais quoi là Non, non, non Comme pas mal de membres de chez Clover, Kamina va décider de suivre Shinji Mikami et Atsushi Inaba dans une nouvelle formation indépendante qui s'appelle Platinum Games. Et il y sera responsable du troisième projet de la société qui n'est autre que... Bayonetta le développement de Bayonetta, il a commencé dès la création de Platinum Games. La motivation de Kamiya, c'était que les gens n'arrêtaient pas de dire que le premier Devil May Cry était dépassé, mais ce qui est totalement normal puisque le jeu commençait à accuser le poids des années. Et du coup, bah Kamiya il a voulu prouver aux gens que depuis il s'était amélioré et qu'il était capable de faire bien mieux. Sur Bayonetta, Kamiya il travaille en binôme avec Yusuke Hashimoto, qui est le producteur du jeu et qui lui avait mis le pied à l'étrier pour lancer le projet. Hashimoto deviendra par la suite le réalisateur du deuxième épisode. Et au final, Bayonetta, c'est un jeu exceptionnel. Hein. On y retrouve tout le sel des jeux précédents de Kamiya, le côté esqui vers Ralentissement du temps qui vient de Beautiful Joe, le petit côté prétentieux de Bayonetta qui n'hésite pas à vanner ses ennemis comme le faisait Joe ou Dante avant elle, et le fait qu'on reste sur du stylish action qui est là décuplé par le fait qu'elle possède 4 armes sur ses 4 membres, et du coup en jeu tu peux faire des trucs complètement ouf. A travers sa gestuelle et ses mimiques, Bayonetta c'est un peu le chef d'orchestre d'une ambiance qui est tantôt langoureuse, tantôt épileptique, et la musique elle vient accompagner cette espèce de show avec brio. Alors mention spéciale pour le choix d'Elena Nogueira pour le thème principal du jeu, euh, je remets pas du tout en question ses euh, talents, euh, talents de chanteuse puisque le thème est extrêmement cool, elle chante super bien dessus, mais Elena Noguera quoi. Quel était le pourcentage de chance que Elena Noguera, donc rappelons-le, la sœur de Lio, hein, qui a chanté par exemple ça, se retrouve à chanter le thème principal d'un jeu Platinum Games. Et pour rester sur la musique, c'est Camilla qui a demandé à Sega de pouvoir incorporer des sons de leur jeu culte des années 80. Et ça donne un résultat qui fout les poils parce que les musiques sont parfaitement réarrangées et elles tombent à des moments bien précis qui collent parfaitement à l'action. Il n'a pas hésité à faire quelques clins d'œil aux anciennes séries sur lesquelles il avait taffé aussi. Well, that and the of a of young Claire, and Trish, and Sylvia et Oh, Hell hath no fury! Et au final c'est ça Bayonetta, c'est un jeu qui au-delà d'être extrêmement bien construit est une véritable lettre d'amour aux jeux vidéo. Et c'est pour ça qu'à mon sens en tout cas c'est ce que Kamiya a fait de plus grand. Il faudra attendre 4 longues années avant de pouvoir remettre la main sur un jeu réalisé par Hideki Kamiya. Et ce jeu ça va être The Wonderful 101 sorti en 2014 sur Wii U. A la base le jeu devait réunir plein de personnes Nintendo, l'idée elle venait de Tatsuya Minami le PDG de Platinum et Kamiya était chaud pour réaliser quelque chose autour de ça. Le concept de crossover ça plaisait à Kamiya parce que dans sa jeunesse il avait kiffé des jeux comme YY World ou Famicom Jump sur Famicom qui étaient des jeux qui mettaient en scène justement des crossovers gigantesques mais au final l'idée d'introduire les personnes nintendo dans le délire a très vite été abandonnée dans le développement malgré tout camilla il va continuer de traiter ce projet comme si c'était vraiment un crossover sauf qu'au lieu des personnes nintendo il est question de plein de petits super héros qui ont chacun euh, leur spécificité dans le jeu les héros ont la faculté de faire ce qui s'appelle l'unimorphisation en fait ils se regroupent tous pour former euh, des espèces d'armes gigantesques et fracasser les ennemis I'll get ce concept qui image l'adage l'union fait la force, ça lui est venu de différentes histoires qu'il a entendues quand il était gamin, parmi elles il y a Kaibutsu ni Natchata. Littéralement ça signifie nous nous sommes changés en monstre et ça raconte justement l'histoire d'animaux dans une forêt qui se sont regroupés tous ensemble pour former euh, une grosse entité et ils sont allés euh, combattre un monstre dans un manoir. Au final The Wonderful One One il a une place un petit peu particulière dans la carrière de Kamiya, d'abord parce qu'il est sorti sur la Wii U qui est une console qui a eu un succès tout relatif et aussi parce que malgré ses petits airs de jeu tout coloré et tout mignon, ça beaucoup de temps pour réussir à vraiment saisir l'essence du jeu et du coup ça a laissé pas mal de gens sur le carreau. Ça en reste pas moins une œuvre majeure pour Camia, d'autant qu'elle a nécessité plus de main dœuvre que Bayonetta ce qui paraît un petit peu fou et que le développement a duré 3 ans. En parlant de développement qui s'est étendu sur le temps, en 2013 le développement de Scalebound a commencé c'est un projet que Platinum Games avait en tête depuis la création du studio. Pour rappeler vite fait ce que c'est Scalebound, c'est un jeu qui devait sortir sur Xbox et PC, un action RPG qui mettait en scène Drew euh, qui était euh, accompagné d'un énorme dragon et du coup il défonçait des ennemis euh, à deux. Alors oui devait sortir parce qu'après presque 4 ans de développement le jeu il a finalement été annulé. Kamiya il a toujours vendu le truc avec beaucoup de ferveur, hein. il hésitait pas à dire que c'était le plus gros projet de sa life, tout ça pour qu'au final ça tombe à l'eau. Il a sûrement dû très mal vivre cette annulation. Après on va pas se mentir, le jeu avait quand même une gueule qui laissait un peu à désirer, donc, son annulation, c'est peut-être finalement une bonne chose. Ainsi, le tableau de Kamiya reste immaculé de succès. Néanmoins, cet incident, ça a été l'occasion pour ses détracteurs de lui en foutre plein la gueule sur Twitter, réseau où habituellement Kamiya fait régner la terreur. Ah, Twitter et Kamiya, ça c'est une belle histoire. Vous vous rappelez peut-être de ce qu'on avait fait pour la bibliothèque Itagaki, on avait sorti les meilleures citations du monsieur en interview. Euh, là, on a fait un truc un petit peu similaire, mais bon, cette fois-ci sur les meilleurs tweets de Kamiya. C'est pas exhaustif parce que des perles, il en a sorti 500, mais au moins ça va vous permettre de cerner un petit peu mieux le personnage. On commence par cette superbe réponse où après qu'un internaute lui ait demandé un screen de Bayonetta 2 qui n'était pas encore sorti à l'époque. Camilla a balancé voilà, cette magnifique image avec le logo du 1 et un gros 2 dessiné dessus à l'arrache. On passe à un autre level avec ce tweet hein, qui n'est pas une réponse hein, qui est du coup lancé comme ça euh, à la foule et qui dit euh, vous êtes vraiment des merdes des cervelés Donc c'est cadeau hein, là c'est du 100% Camilla. Là encore on a un très bon échantillon de ce que produit Camilla sur Twitter donc on va, on va lire ce tweet Je le répète pour les insectes, comme je vous l'ai dit un quadrillard de fois je continue de bloquer les postes qui ne sont pas en japonais donc ça inclut bien entendu l'anglais attention à vous insectes qui ne comprenait pas le japonais et qui s'en foutait donc de ce que je raconte se contentant de ce fait de répondre spontanément n'importe quoi autre exemple 100% camilla rien que pour vous je le répète pour les idiots comme je vous l'ai dit 10 trillions de fois je ne suis pas le réalisateur de bayonetta 2 donc allez poser vos questions à hashimoto auquel cas je vous putain de bloquerai. Ça arrivait à un stade où camilla est connu en grande partie pour ça c'est un running gag constant j'ai longuement hésité hein, à envoyer des questions à Camilla sur Twitter pour la bibliothèque mais je me suis dit on va pas prendre de risques, on sait jamais. On ira même pas lui souhaiter son anniversaire ou quoi que ce soit, on va le laisser tranquille. Hein. Mais malgré cette facette de sa personnalité qu'il n'hésite pas à surexposer pour amuser la galerie, Camilla c'est sûrement un des réalisateurs les plus humains. C'est quelqu'un qui sait se livrer sans pour autant tomber dans l'ego trip, il fait rarement dans la langue de bois, et il sait aussi se réjouir pour des travaux de ses anciens employeurs. C'est par exemple le cas avec Resident Evil 2 Remake. Ce jeu, c'est son premier bébé, c'est celui qui lui a causé des problèmes de santé, c'est celui qui l'a forgé en tant que réalisateur. Il aurait pu se montrer extrêmement possessif par rapport à tout ça, et au final, non, ça a été le premier à, à montrer à quel point il était content de voir Resident Evil de revenir. Et d'une manière générale, l'amour qu'il porte aux séries qu'il a réalisées, c'est assez salutaire. Il n'a jamais réalisé les suites de ses jeux, hein. il s'est toujours contenté d'initier des projets pour les laisser à d'autres ensuite, un peu comme Mikami fait d'ailleurs. Mais comme ce dernier, il continue d'avoir un œil dessus et il exprime fréquemment son vœu de retravailler sur certaines créations passées. Kikamia, il est né dans le jeu vidéo, il aime ça et ça transpire de lui. Et c'est justement cet amour qui lui a permis de réaliser une carrière si exceptionnelle à mon sens. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Merugézu, surtout que maintenant, je crois qu'il y a un petit bouton en bas à droite du lecteur. T'appuies dessus, boum, t'es abonné, c'est magique. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur parce qu'il faut le rappeler hein, Merugezu c'est pas uniquement une chaîne YouTube, on propose aussi d'autres types de contenus, des contenus audio par exemple. Pour ce qui est de vous et moi on se retrouve le mois prochain pour euh, un nouvel épisode de la Bibliothèque, qui sera une bibliothèque musicale, donc sur un compositeur. Et euh, j'ai déjà commencé un petit peu à bosser dessus et je vous le dis, ce sera du lourd. Ce sera du très lourd. Hein. Soyez au rendez-vous, ne manquez pas ça. Faut que je trouve un nouveau moyen de sortir, parce que maintenant j'ai plus ma chaise. Parce qu'avant j'étais là comme ça, je me levais de ma petite chaise nonchalamment comme ça. Elle traînait par terre, puis après je disparaissais de l'écran, et puis fondu au noir, quoi comme ça.